Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes natures du mot « leur », des pronoms « i » et « en », ainsi que de l'ordre des pronoms compléments d'objets directs et indirects en français. Commençons par « leur ».« leur » peut être différentes choses. Tout d'abord, « leur » peut être un adjectif possessif se rapportant à la troisième personne du pluriel « il » ou « elle ». Il correspond à l'anglais « their. Il s'accorde avec un nom singulier et s'écrit alors leur, ou avec un nom pluriel et s'écrit alors leur avec s. Dans les deux cas, il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin. Par exemple, j'ai rencontré Pierre et Sébastien ainsi que leur mère, ou bien j'ai rencontré Pierre et Sébastien ainsi que leurs parents. Attention si plusieurs personnes possèdent un objet, on utilisera plus volontiers le singulier en français. Par exemple, leur vie a été passionnante. Il peut être aussi un pronom possessif masculin ou féminin singulier, le leur, la leur, ou pluriel, les leurs, Il correspond à l'anglais does. Par exemple, ton projet est intéressant, en revanche, le leur me convainc peu. Lorsqu'il est pronom, « l'heure est toujours utilisé avec l'article défini. Enfin, il peut être pronom personnel complément d'objet indirect à la troisième personne du pluriel. « leur » Il signifie « to them ». Il se place devant le verbe et ne s'écrit jamais avec « s ». Par exemple, « J'ai vu les enfants et je leur ai offert un cadeau ». Le deuxième point, traite des pronoms personnels « i » et « en ». Le pronom personnel « i » remplace la préposition « à » ou bien l'article défini contracté « au, au » ou toute autre préposition à l'exception de « de » suivi d'un objet ou d'un lieu, mais pas d'une personne. Par exemple, je vais à Paris, j'y vais, nous habitons en France, nous y habitons. Tu penses au travail, tu y penses, mais tu penses à François, tu penses à lui. Le pronom personnel « en » remplace la préposition « de » suivie d'un objet, d'une quantité ou d'un lieu, mais pas d'une personne. Ou alors, il remplace l'article indéfini « en une des ». Par exemple, « Je viens du magasin, j'en viens. Tu as des enfants Oui, j'en ai deux. » Elle lui parle de ses problèmes, elle lui en parle. Mais, elle lui parle de son frère, elle lui parle de lui. Enfin, nous allons nous pencher sur l'ordre des pronoms compléments d'objets directs et indirects, ainsi que réfléchis et réciproques dans une phrase. Vous savez que les pronoms se placent devant un verbe. Mais que faire s'il y a deux pronoms Cela dépend de leur fonction. Sont-ils compléments d'objets directs complément d'objet indirect, voire peuvent être les deux à la fois. On aura d'abord les pronoms qui peuvent être à la fois CED et CEI ainsi que réfléchis ou réciproques, à savoir me, te, ce, nous et vous. Ils correspondent à toutes les personnes. Ensuite, les pronoms qui sont exclusivement CED, le, la, les et apostrophe. Ils correspondent à la troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel. Puis nous avons les pronoms qui sont exclusivement COI. Lui, troisième personne du singulier, et leur, troisième personne du pluriel, dont nous avons déjà parlé. Enfin, nous avons I et puis EN qui sont tous deux compléments d'objets indirects ou compléments de lieux. En pratique, cela donne par exemple Il me le donne Nous le leur prêtons je ne lui en veux pas. Il n'y en a pas. Bon travail, au revoir.